Le Premier ministre organise actuellement une concertation avec l'ensemble des organisations syndicales et patronales. Et dans ce cadre-là, nous avons été reçus en délégation pendant une heure. Alors nous avons l'impression d'avoir été écoutés. Entendus, c'est une autre chose. En tout cas, nous avons pu exprimer nos positions et nos propositions au regard du calendrier et des priorités que le gouvernement se fixe aujourd'hui. Toutes les propositions qu'on a portées, s'inscrivent dans le cadre de notre mobilisation du 5 octobre. Nous avons pu parler euh, de salaires, nous avons parlé également beaucoup d'emplois, euh, de relocalisation, euh, de réindustrialisation, euh, qui sont euh, au cœur de, de, de, de, des mobilisations euh, dans les jours à venir des organisations euh, syndicales. Alors, les retraites sont effectivement un dossier central pour, euh, pour les salariés, euh, mais toutes les annonces ont été faites dans la presse que ce soit par Emmanuel Macron ou Laurent Pietraszewski euh, qui ont annoncé qu'il y aurait une réforme des retraites euh, avant, la, avant la fin du quinquennat mais euh, qui ne serait pas la réforme telle qu'elle a été euh, abandonnée suite à nos mobilisations euh, juste avant le, le, le, le Covid euh, et l'interruption des débats parlementaires. Donc savons qu'ils sont arc euh, sur le fait de passer une réforme euh, en force et notamment en, faisant, euh, en, en reculant euh, l'âge euh, L'âge de départ en retraite, euh, de 62 à 63 ans, ça a été annoncé par le président. Toutes les organisations syndicales sont contre. On, en fait, on a très peu parlé de, de, de la question des retraites, puisque on, on, le gouvernement sait notre opposition euh, à ce projet, euh, et nous, nous n'irons pas négocier, euh, et c'est hors de question d'aller négocier sur ces points-là euh, avec le gouvernement. On a parlé également de l'assurance chômage, que le gouvernement compte mettre en œuvre euh, Et on a réaffirmé notre opposition à la réforme et, le, et on a réaffirmé également qu'on qu ferait tout, y compris au niveau des décrets, pour faire en sorte que cette réforme ne s'applique pas euh, au 1er octobre. Le gouvernement communique sur le fait que euh, euh, que le, le, le chômage est en baisse. Alors attention, ce sont uniquement les chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire euh, les chômeurs, euh, les, les gens qui sont à 100% euh, au chômage, euh, qui sont concernés, qui sont effectivement en baisse. Mais on, on voit, nous, une augmentation très forte euh, des précaires, des, des, des, des salariés qui ont des contrats courts ou des salariés qui n'ont pas de contrat à temps plein euh, actuellement et qui vont être les premières victimes de la réforme assurant chômage. on a parlé euh, d'un plan d'investissement au niveau euh, donc, de la reconquête industrielle. Nous avons abordé avec, euh, avec le Premier ministre euh, le, un certain nombre de projets que porte la CGT euh, pour la réindustrialisation et la relocalisation d'un certain nombre d'industries dans le pays. Ça fait un an, deux ans qu'on en parle mais aujourd'hui il ne se passe rien et donc on a besoin de concrets, on a besoin de, de projets concrets et, euh, et à la CGT, on en porte un certain nombre sur le territoire. Le, le gouvernement aujourd'hui, euh, plutôt que parler euh, des 4 millions de chômeurs, nous parle aujourd'hui des emplois vacants et des travailleurs qui ne voudraient pas travailler. Euh, et donc, on, on a parlé, on a mis sur la table euh, la question de l'attractivité des métiers euh, via les salaires euh, et via les conditions de travail et en réitérant notre demande. Euh, forte euh, d'augmentation du SMIC, qui soit pas une augmentation euh, euh, au plus, bas, au plus bas de l'échelle, euh, mais qui soit une réelle augmentation du SMIC, euh, qui soit une réelle, augmente, une réelle reconnaissance aussi de tous les métiers euh, des deuxièmes lignes, euh, mais également tous ces métiers euh, qui sont aujourd'hui peu attractifs sur lesquels on a du mal à recruter, euh, et qui nous permettraient ensuite euh, d'aller dans les branches et d'aller renégocier aussi euh, euh, l'ensemble des grilles de salaire euh, dans les branches d'activité. Euh, évidemment, le, le projet autour de la chapelle d'Arbelet, mais pas seulement, en fait, euh, la nécessité, aussi euh, sur tous les métiers d'avenir et toutes les industries d'avenir. On a beaucoup de beaucoup discuté aussi, par exemple, euh, de la fabrication euh, des composants électroniques qui manquent aujourd'hui euh, dans un certain nombre d'industries, notamment euh, l'industrie automobile euh, et des usines euh, des usines qui, euh, qui, sont, qui sont menacées de fermer aujourd'hui. Euh, évidemment, la question, euh, la question des fonderies également. Le gouvernement porte un, un, un, dans ses priorités euh, un projet de plan d'investissement d'ici 2030 et notamment au niveau de, de, de emploi, pouvoir d'achat. Une de ses priorités dans le cadre de son plan d'investissement sera la formation professionnelle. Et donc Nous avons réaffirmé nos, nos positions à la CGT euh, sur les questions de formation professionnelle, c'est-à-dire en finir avec l'adéquationnisme emploi-formation et avec des formations euh, uniquement au poste de travail. Euh, avec des formations qui sont essentiellement fléchées sur les compétences. Et donc on, nous avons réaffirmé cette position-là, mais également nos propositions pour un service public de l'emploi et de la formation qui serait notamment euh, basé sur, euh, sur l'AFPA, euh, qui, euh, qui est en train, qui est très en danger là, par un, sur un, un plan de sauvegarde d'emploi euh, et par un manque d'ambition aussi euh, euh, du gouvernement par rapport à ce formidable outil. Et on pense à la CGT que l'AFPA est l'outil euh, non seulement par sa connaissance euh, des formations, par son expertise, mais aussi euh, par, ses, par les plateaux qu'il offre aussi euh, en région. C'est l'outil nécessaire pour pouvoir avoir un plan de formation euh, ambitieux face aux nouveaux métiers euh, qui émergent, mais également pour, euh, pour répondre aux transitions euh, environnementales en transition auxquelles on doit faire face. La jeunesse a été extrêmement frappée par la crise sanitaire et la crise sociale, que ce soit au niveau des études, mais également au niveau des embauches, avec tous les, les arrêts d'embauche de, les, les pendant, pendant les confinements. Il faut prendre des mesures pour, pour les jeunes aujourd'hui. Euh, a été évidemment débattue la question du revenu d'activité du revenu pour les jeunes. Euh, nous, à la CGT, on, on s'oppose à, absolument à un, à un RSA spécifique pour les jeunes. Euh, on a beaucoup travaillé euh, à l'époque sur la garantie jeune. Euh, et on pense que cette garantie jeune elle pourrait être améliorée. Euh, et on a d'autres propositions spécifiques pour les jeunes, euh, que, ce soit, euh, formation, formation euh, que ce soit en matière de formation, formation professionnelle, que ce soit en matière de transport, en matière de logement. Euh, mais, euh, également, euh, mais également, on a des propositions de contrat de génération qui accompagneraient un départ à la retraite euh, avec un salarié sur le point de partir à la retraite, qui formerait un jeune euh, comme une sorte de tutorat pour permettre à, à des jeunes de rentrer aussi dans certaines, dans les professions et euh, d'apprendre les métiers euh, dans ce cadre-là. Le gouvernement et le patronat ne cessent de marteler qu'avec la crise sanitaire, il est impossible pour les salariés d'obtenir quoi que ce soit, alors qu'un certain nombre de cadeaux sont faits aux entreprises. On distribue de l'argent euh, et de, des aides publiques sans conditionnalité, euh, ni sur l'emploi, ni sur les conditions de travail, ni sur l'environnement. Et en fait, les salariés aujourd'hui, ont besoin de retrouver du sens dans leur travail, que ce soit par la reconnaissance de leurs qualifications, euh, que ce soit aussi par les augmentations salariales ou l'amélioration de leurs conditions de travail. Du travail, il y en a, et pour travailler tous, il faut travailler moins. C'est pour ça qu'à la CGT, nous proposons euh, et nous portons une campagne euh, pour les 32 heures hebdomadaires sans perte de salaire. Et donc, nous devons nous mobiliser euh, en masse le 5 octobre pour faire entendre notre voix auprès du gouvernement.